Salut à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. On est parti pour cartographie de l'inconscient humain. Euh, Dites-moi si vous m'entendez bien, il est 20h pile, je vois à mon téléphone. Euh, Dites-moi si vous m'entendez bien, euh, si le son passe bien, si l'image est bonne, n'hésitez pas. On est parti pour euh, peut-être une heure, deux heures, peut-être trois. Où je vais t'aider en fait de, à reconnecter tes priorités, tes besoins, tes buts. Euh, quoi d'autre À avoir une vision un peu plus claire de ta situation et à surtout, je rentre dans une communication et dans un dans une reliance avec euh, ta structure inconsciente pour euh, comme qui dirait, désenraciner, désamorcer tous tes blocages. Donc, euh, n'hésite pas à me poser ta question sur, euh, sur le chat de YouTube. Et j'y répondrai avec euh, grand plaisir, comme dirait l'autre. Alors. Mes prochains événements, le temps que les gens arrivent. Euh, les prochains événements. Il y en a un ce dimanche, c'est euh, un atelier collectif qui s'appelle Chirurgie informationnelle et dans lequel euh, c'est une technique, un protocole que j'ai euh, connecté il y a quelques années où je vais réinformer directement le corps et les organes autour de la problématique euh, que la personne, euh, dont la personne me parle. Sauf que là, euh, je le fais pour tout un groupe. Donc en gros, euh, toutes les personnes me, euh, me posent une question en début d'atelier et pendant euh, une heure c'est de 19h30 à 20h30 et eh ben euh, je fais des gestes dans l'air de ce genre là Bref je me laisse guider et je vais, euh, je vais vraiment toucher le corps de chaque personne les organes, les, euh, la structure énergétique aussi et je réinforme le tout pour que pour réaligner les bonnes énergies si vous voulez. Ensuite, le mardi 31, il y a euh, un atelier en ligne qui s'appelle Harmoniser sa vie, donc c'est sur Zoom. Donc euh, c'est un atelier mensuel, un seul et unique atelier mensuel dans lequel euh, je t'aide à reconnecter tes priorités de vie euh, autour. Donc c'est toujours en question-réponse, pareil que cartographie de l'inconscient humain. Sauf que là, euh, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, j'y réponds. Et donc euh, je te donne des clés pour t'épanouir, je t'aide à te reconnecter à tes priorités du moment, à tes besoins ou tes buts euh, inconscients. Et je réharmonise, je réharmonise, je vais y arriver, les fonctionnements euh, collectifs et familiales aussi. Donc c'est un processus qui t'aide à réaligner tes demandes conscientes avec tous tes scénarios inconscients. Donc c'est dans ça que je t'aide par rapport à ça. Et en prime, bah, évidemment, je te donne des, euh, des clés concrètes, des moyens concrets pour accompagner tes besoins de changement. Ensuite, en juin, non, en juillet, il y a toujours euh, mon stage en forêt, qui se nomme euh, bah, Jeu, jeu d'évolution en forêt. C'est une pédagogie, c'est un protocole que j'ai euh, mis sur pied qui euh, utilisent les matériaux de la forêt, qui utilisent le jeu, euh, pour rentrer en communication avec, euh, avec un lieu. Donc j'apprends aux gens à rentrer en communication avec un lieu à travers euh, le jeu, à travers la matière, à travers euh, d'autres choses aussi. Et euh, en rentrant en communication avec le lieu, et eh ben ça aide à euh, réaligner la structure inconsciente sur euh, ses besoins et ses priorités. Alors je vois qu'il y a déjà 5 personnes, j'ai assez blablaté pour ce soir, enfin presque. Est-ce qu'une des 5 personnes euh, aurait une question s'il vous plaît, pour que euh, ça commence un peu là. Ce serait dommage de, de terminer la soirée euh, à 20 h 4 <rire> ce serait bien la première fois que ça m'arrive. <rire> Donc n'hésitez pas à poser, euh, à poser vos questions sur le chat, euh, je me fais un plaisir d'y répondre. Et donc, je continue avec, euh, avec les, prochains, euh, les prochains ateliers, les prochains stages. En août 2022, du coup, euh, je co-anime un stage chez euh, Sébastien Sauchard, euh, j'allais dire à Biarritz, non, non, non, à Bergerac, près de Bergerac. Donc, ce sera un stage co-animé où, en gros, euh, moi je ferai mon stage, euh, euh, mon stage en forêt, jeu d'évolution, et lui fera ses propres. Euh, ses propres trucs, son propre stage. Donc c'est euh, non la première semaine d'août. Donc du 1er au 7. Ou du 2 au 8, je crois. Personne n'a de question Ah bah c'est fou ça Je peux pas meubler la conversation euh... ad vitam aeternam, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait j'avais une blague salasse en tête, mais je vais pas la dire. <rire> ok, euh, l'énergie du soir. Bon allez. L'énergie du soir. Euh, bonsoir à toi, Fsa, euh, pff, bonsoir à toi, Ophélie. Alors. Bonsoir à toi, Pascal. Euh, l'énergie du jour. Euh, on est sur quoi ce soir On est sur.. Euh, On essaye de trouver nos repères aujourd'hui si je reviens sur la journée d'aujourd'hui hein, et les deux derniers jours on va dire on est sur euh... on, y a, on est sur la thématique de la fuite comme une espèce de fuite en avant ou une fuite en arrière en arrière un des deux euh... cette fuite nous permet de temporiser les choses donc du coup euh... Parce qu'on a peur de rentrer beaucoup plus en avant dans les relations. Ouais, voilà. On a peur de rentrer dans une euh, dans une trop grosse suite en avant. On a peur de rentrer dans, dans, dans les relations, donc du coup on temporise. Donc là c'était pour l'énergie euh, de, euh, des deux derniers jours. Alors, est-ce que quelqu'un a une question Toujours pas Sinon moi j'arrête. Et ça me fait une soirée tranquille. Ophélie, Pascal, vous avez une question Et pour les autres aussi. Alors, une question d'Ophélie. Pourquoi ma maison est envahie par de fourmis En plus, elle ne marche même pas de manière à redonner, en fil indienne, mais R n'importe comment, dans tous les sens, un peu comme moi en ce moment. Euh, alors... Pourquoi ta maison est en famille C'est intéressant. le euh, la, la relation aux animaux est toujours très intéressante. Parce que ça, ça touche notamment les fourmis. Hein. Ça touche des trucs particuliers chez toi. Euh. Donc déjà, on est sur une question de territoire. Euh... Ouais. Donc c'est euh, quelle place tu laisses à l'autre dans ta vie. Est-ce que tu arrives à... Ouais, à décider ce que tu veux dans la relation. Donc il y a une espèce de... Euh, comme tes fourmis en fait, tu as une espèce... et c'est ce que tu dis hein, euh, Tu erres, tu as une espèce de déperdition d'énergie parce que tu n'arrives pas à la focaliser. Euh, tu n'arrives pas à la focaliser de manière, euh, de manière précise vers, euh, vers un objectif dans le cadre d'une relation. donc C'est-à-dire que quand tu rentres en relation avec quelqu'un, quelle que soit la forme de la relation, tu vas euh, errer. Tu vas ne plus savoir où aller tu vas être euh, totalement perdu et donc ça, ça vient de quoi chez toi euh, Tu stresses à l'idée de te montrer. Ouais, c'est ça. tu as un stress à l'idée de te montrer, T as un stress à l'idée de... Euh, de, ne, de ne pas être assez... Euh, comment je pourrais dire De ne pas être assez. Si tu arrives... Et enfin, si tu rentres dans un processus de... Eh ben je, euh, je me montre à la personne en exprimant ce que je veux. Parce qu'il y, y a aussi euh, une question de vouloir, une question de désir qui est là chez toi. Il n'y a pas de direction précise à tes désirs. Tu, tu fais en sorte que tes désirs soient un peu melli Tu fais en sorte que tes désirs soient un peu euh, bah, pas coordonnés. Parce que ça te permet de vivre paisiblement. Ah c'est ça. Parce que pour toi hein, les désirs ça vient foutre la merde. C'est assez intéressant. En tout cas, donc toujours dans le cadre relationnel. Hein, un désir, ça, ça vient forcément foutre la merde. Donc du coup, tu fais en sorte de jamais vraiment avoir des désirs trop importants, trop prépondérants. Parce que ça te, ça te met en panique. Il faut absolument que tu édulcores tes désirs. Euh, de sorte que ce soit acceptable. Que la... Comment je pourrais dire ça que l'intensité de ton désir, l'intensité de tes envies, soit euh, euh, pas trop forte pour toi, ni pour l'autre personne. Et donc la clé elle est là pour toi, parce qu'un désir ça vient forcément te, euh, te mener quelque part, un désir ça vient forcément te relier de manière forte avec toi-même déjà et ensuite avec une autre personne. Il y a la notion de euh, qui a l'autorité, qui porte la culotte, ça me dit. Qui les, en fait, qui porte la culotte, qui porte, euh, qui, qui, a le bâton du, qui a le bâton de pouvoir, en fait, c'est. Euh, c'est. Euh, bah, c'est toi. Ophélie. Ça ne veut pas dire que tu as l'ascendant constamment sur euh, la personne avec qui, ou les personnes avec qui tu, euh, tu relationnes. Ceci dit, euh, tu as le droit à travers l'élan de tes désirs euh, d'avoir cette place d'avoir la place de la chef et donc il s'agit vraiment pour toi de, euh, de, ne, de commencer à être euh, euh, à faire corps avec cette notion de pouvoir à faire corps avec cette notion de euh, de euh, j'ai les commandes et c'est un désir qui me permet d'être aux commandes d'un groupe, d'une personne. Et ça peut être un désir, bah j'ai envie d'aller au cinéma, et j'ai envie d'aller voir tel, tel, tel film, est-ce que ça te dit d'y aller Et d'être euh, un élément moteur, d'être une locomotive qui aide à l'avancement du, euh, du groupe. Donc on est vraiment sur est une thématique de pouvoir derrière cette, euh, cette mystérieuse euh, euh, invasion de fourmis qui est assez intéressante. Euh, une notion de pouvoir de qui est le chef qui est la chef, qui a l'autorité et pas être dans ton rapport inconscient à l'autorité il y a une espèce de de, de fuite en arrière tu, tu fais en sorte de toujours te mettre de faire un pas de côté par rapport à ouais c'est ça de faire un pas de côté par rapport à, ce, à cette place centrale de pouvoir tu fais en sorte d'être vraiment un peu à la périphérie et pourquoi pour ne jamais être totalement euh, dans l'œil du cyclone parce que c'est l'attention qui te fait flipper le fait d'avoir de l'attention pointée donc l'attention attention de quelqu'un l'attention d'un groupe qui serait euh, braqué sur euh, tes désirs en fait c'est quelque chose de honteux ok c'est intéressant ça te reconnecte t'as de la honte Ouais, c'est ça. Ça te reconnecte à une forme de honte de tes désirs, honte de, de ta sexualité. Euh, et honte de, sexu enfin, de cette énergie sexuelle dans un cadre euh, collectif. Donc là, on est vraiment dans ton rapport au groupe et comment, tu, comment ta structure inconsciente gère l'énergie euh, du deuxième chakra en fait. Euh, dans, le rapport, euh, dans, dans ton rapport à l'autre et donc il y a vraiment une sorte d'arrière-goût de, de, mais c'est sale, je peux pas tout montrer je peux pas montrer l'étendue de mes désirs de mes envies, de mes pulsions, de ce qui m'anime de là en fait, parce que tout ça, ce que je viens de te citer c'est vraiment là où ça veut t'emmener parce que c'est comme ça qu'on est une locomotive dans sa propre vie déjà pour soi c'est en se laissant aller à ses désirs, dans le cadre, de euh, bien sûr, dans un cadre défini, hein. euh, en, te laissant, en te laissant toi à l'intérieur aller à tes, à tes désirs, à tes envies, à tes pulsions profondes, et en te laissant acter ceci dans un cadre collectif, c'est là, là où tu deviens moteur. Et même dans ta vie, dans ton rapport à toi-même, euh, pour avoir une motivation réelle et profonde dans sa vie, il n'y a pas 36 000 solutions. Il va falloir connecter ce niveau de désir, ce niveau de pulsion, ce niveau d'envie profonde, et de, de, de, la, de, la, de la, de la, comme une pâte à modeler, de la de, de la, de la, modéliser, de la, de la former, de la déformer, de la reformer jusqu'à créer une forme à ton désir, jusqu'à créer une forme à tes désirs, jusqu'à créer une forme à ses pulsions et ses énergies profondes en fait qui dépasse le cadre de ton, de ton mental. Et donc envoie donc, par rapport à cette thématique de fourmi, c'est que les, les limites de ton territoire sont pas claires. Et un territoire, je te parle bien de tes désirs, de tes pulsions, de tes envies. Euh, voilà pour toi, Ophélie. Donc en fait, euh, règle ça et je pense que cette thématique, cette problématique de fourmi... Euh, va, euh, va être euh, résolu. Sinon, euh, petit conseil, parce que ça m'est déjà arrivé quand j'étais dans mon ancien appart à, quand j'habitais à, à Paris, c'est euh, communiquer avec elle, ça fonctionne très bien. Tu poses, euh, poses l'envie de te relier à, euh, en fait, le groupe fourmi, la, la, la tête pensante de, de, de la colonie, la chef, la, la, on, on pourrait dire la super conscience qui englobe toutes les fourmis et qui les dirige euh, toutes et euh, tu fais un pourparler, tu rentres en pourparler en haut et euh, dans ces pourparlers tu poses clairement tes besoins donc bien sûr, laisse-toi guider, laisse-toi totalement guider dans euh, qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux exprimer euh, à, ce, à, ce, à ces fourmis en gros et bien sûr une fourmi ça comprend pas le langage humain, mais par contre toute la création, que ce soit les plantes, que ce soit donc, tout le végétal, tout le min minéral, tout l'animal, que ce soit même une planète, ne comprend qu'un seul langage, c'est le langage de la vibration. Et en ce sens, bah, communiquer ça se fait euh, en mode vibratoire. Comme lorsque ton téléphone vibre, tu sais qu'il a t un message, et bah là c'est pareil. C'est euh, exactement pareil. Donc... Euh, Ouais, un petit conseil vraiment très, très, très concret, tu te poses devant euh, le groupe de fourmis qui erre, tu... et tu rentres en communication avec elle. Et euh, après, bah voilà, si tu perçois des, des énergies, je pense que oui, pour toi, eh ben, tu vas peut-être ressentir une énergie un peu étrangère, ou une sensation bizarre. Ça peut être n'importe quoi, après c'est au cas par cas. Donc voilà pour ta question, Ophélie. Salut à toi, Guillaume, ça fait un bail euh, pour avoir le lien du live, il n'y a pas de lien. Tu poses ta question directement sur le chat. Euh, et ça permet de euh, faciliter l'échange. Euh, tu poses ta question sur le chat et j'y réponds comme j'ai fait avec Ophélie. C'est intéressant toujours cette histoire de communication avec, euh, avec euh, la création de manière générale parce qu'on euh, rentre dans une logique qui est totalement hors mental. On n'est pas là à blablater avec des mots, on est là à blablater avec les énergies. Et donc à, à se mettre en lien avec les éner avec, euh, avec un groupe. Et je me souviens, donc pour terminer mon histoire, que j'avais euh, je venais tout juste d'emménager dans mon appart, j'avais terminé de ranger, tout était clean. Et euh, là, je vois, euh, contrairement au, au tien, Ophélie, qu'il y avait toute une colonie de fourmis qui euh, enfiladienne et qui parcourait une partie de, de mon appart. Et je fais euh, Ah bah merde! Comment je fais Je n'allais pas sortir, je n'allais pas les écraser, je voulais, enfin, ça me semble impensable. j'allais pas aller acheter euh, au magasin du coin une, une bombe insecticide, je veux pas les dégommer. Je veux qu'elles partent. Et, euh... Et donc je fais bon, bah je vais tester de communiquer avec elles. Et donc j'ai suivi le, la, la file indienne de fourmis qui parcourait mon, une partie de mon appart Jusqu'à arriver au coin d'où elle sortait donc sachant que à ce moment là j'habitais au 6ème euh, étage sans ascenseur donc c'était assez euh, C'était assez euh, marrant et voire euh, un peu improbable mais comment elles font pour euh, d'où elles viennent qu'est ce qu'elles foutent au 6ème étage Bon certes c'était un vieil appart parisien mais quand même euh... Et donc du coup je commence à communiquer avec elle et, euh, et je sens une énergie étrangère dans, dans mon cœur, en fait, vraiment euh, là, dans mon cœur. Et c'est une énergie très très étrange, euh, j'ai pas l'habitude de ce genre d'énergie, et euh, je me pose peut-être euh, 3, 4, 5 minutes, je me souviens plus trop. Et je me souviens un peu parler à voix d'une manière un peu bah, comme un débile, quoi. Je parle à votre en disant, mais moi, bon, ce que je veux, c'est euh, pas de... Euh, je ne veux, veux pas vous faire de mal, ça ne me gêne même pas que vous soyez dans, euh, dans mon appart. Parce que j'avais quand même conscience que euh, bah en fait, euh, c'est pas parce que j'ai le bail que euh, d'autres êtres n'ont pas le droit de, de, de, de squatter. Donc en fait c'est ok. Par contre je veux pas vous voir. Et ça pour moi c'était un besoin qui était très clair. Et 3 euh, jours plus tard, 3-4 jours plus tard, je les ai plus, en fait, je les ai, à partir de là je les ai plus jamais revus donc en fait ça fonctionne n'hésitez pas à communiquer que ce soit avec euh, je sais pas vous avez euh, dans votre jardin un... vous avez plein de pucerons vos plantes et bien communiquez avec les pucerons communiquer avec les plantes au lieu de vous euh, rentrer dans une logique de communication donc ça semble un peu euh, surtout quand on a des pucerons sur des plantes qui sont censées nous donner des fruits et qu'on sait que la plante va mourir euh, c'est un, euh, un peu chaud mais ça a le mérite d'être euh, pour, pourquoi pas tester. Et si vous testez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez, euh, quel résultat vous avez eu. Alors, question de Guillaume. Je viens de changer de taf. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie, mais pour le moment, l'argent, c'est pas le top. Voilà le thème, Samuel. Ah, la relation à l'argent, ouais. C'est une sacrée paire de manches, ça. Euh... Ouais, à la surface il y a vraiment une espèce de, euh, de stress qui est là, comme si tu ne voyais pas le bout du tunnel. Et derrière ce euh, « je vois pas le bout du tunnel » où euh, donc, en gros tu es en mode survie, il y a… alors il y a quoi Ouais, il est question de euh, « quels sont tes buts dans la vie ?» Donc ce sur quoi tu te reposes, sur les énergies sur lesquelles tu te reposes pour, euh, pour, euh, pour avancer dans la vie. Et ce sur quoi tu portes ton attention. Et donc il y a une espèce de décalage entre euh, ce, que, euh, ce que raconte ton conscient et euh, les, tes scénarios inconscients en fait. Au niveau de tes scénarios inconscients, euh, alors il y a quoi il y a une logique de repos. Es, euh, es en flux tendu constant parce que c'est ça, qui te, maintient, euh, ça qui, te maintient, qui te maintient alerte. Comme si tu kiffais quelque part, pas tu kiffais, mais euh, être en mode euh, tension permanente, c'est pour te tenir éveillé. Et si tu te tiens éveillé, c'est pour euh, être efficace dans la vie. Donc en fait, tu es, es sur une... Euh, T'es sur une tension quasi permanente dans laquelle tu vas jamais, tu vas jamais aller voir cette notion de repos. Tu vas jamais, tu vas, en fait, pour toi, le plaisir, c'est pas quelque chose qui est potable pour acter dans la vie. Le plaisir n'est pas quelque chose d'assez potable. Le plaisir n'est pas quelque chose d'assez puissant pour, pour te permettre de ouais, pour te permettre d'avancer dans la vie. Alors si je vais voir ta relation inconsciente à l'argent Ouais ça te glisse entre les doigts En fait tu as, as, as des prétextes à ce que l'argent ne vienne pas C'est comme, si, es, comme si je te voyais entouré d'argent mais que dès que tu t'approches de l'argent ça, euh, ça te glisse des mains comme si tu avais une sorte de malédiction de, euh, bah, dès que j'ai de l'argent, enfin avant même de toucher l'argent, il s'envole. Donc du coup, euh, je sais pas, même si moi je te donnais un billet de 10 euros entre les mains, et eh ben en fait, euh, t'arriverais même pas à prendre le, le, le billet de 10. il y a une espèce d'aimant de, de, de, de, inversé, donc de repoussoir, de répulsion à l'argent. Euh, cette notion d'argent te renvoie à l'affection que tu es capable de te porter, Guillaume. L'affection que tu es capable de te porter. Euh... Ouais, on est vraiment sur une thématique émotionnelle. Euh... Ouais, ouais, ouais. L'affection que tu es capable de te porter. C'est très très simple. Très basique. C'est à quel degré et à quelle puissance tu es capable d'adoucir de... les mœurs chez toi. D'aller penser... Ce. Euh, ouais, c'est ça. Donc, d'aller connecter un peu de douceur chez toi. Parce qu'en fait, on est aussi sur ton. On est aussi, ça raconte aussi ta relation à l'autre, si tu veux. C'est-à-dire que tu vas. Tu mets une distance entre toi et l'autre. Donc, entre toi et l'extérieur. Entre toi et les personnes ou les situations qui peuvent, en fait, penser tes blessures, qui peuvent te, euh, te rassurer et donc rassurer, tes, euh, rassurer ton émotionnel et la corrélation pour ta structure elle est là cette notion d'affection c'est euh, ta définition inconsciente de l'argent parce que grâce à l'argent tu, euh, tu peux te mettre en sécurité et pour toi l'argent te sert à, à penser tes blessures à guérir tes blessures Et en même temps, il y a une espèce de « je veux accumuler, je veux accumuler, je veux accumuler de l'argent » qui est là. Comme si tu... En fait, tu essaies de combler hein, une, une forme de vide affectif à travers l'argent. Euh, tu... Ouais, c'est ça. Hein. Tu voudrais... Euh... L'image qui vient, je vais te dire ça comme ça, c'est... Euh le PDG en haut de sa tour qui est totalement déconnecté de ses réalités et qui pense que tout peut être acheté parce que dans sa vie ce qu'il a expérimenté c'est qu'en fait tout était achetable et donc pour lui bah, il peut tout acheter il peut acheter euh, une femme en lui donnant de l'argent et se marier avec elle pour, euh, et en fait tu, tu attends pour. il y a vraiment cette notion là, tout, tout est achetable comme si l'argent était un biais à tout comme si l'argent était l'interface suprême qui te permettait d'être de, de, en relation avec tout. Et le, le, la croyance que je suis en train de, de, de, de contacter derrière, c'est vraiment que bah, en fait, tu utilises l'argent comme un, un coussin pour t'empêcher de toucher la réalité, pour t'empêcher de toucher les, les relations, pour t'empêcher de toucher ta, ta vie. Et il y a une espèce de... de l'argent devient un, un coussin, un, une interface de... Ouais, c'est la condition sine qua non à rentrer dans le monde à rentrer dans les relations à rentrer dans le travail à rentrer dans, euh, dans différents domaines de ta vie et il y a une vraie souffrance derrière il y a une réelle réelle réelle souffrance vis-à-vis euh, -vis de toi-même comme si bah, le fait d'être d'être euh, le fait d'être toi était une souffrance. Et pourquoi y a ça Parce que tu n'es pas suffisant. C'est un, un complexe de supériorité ou d'infériorité. D'infériorité, C'est un complexe d'infériorité. Tu te sens toujours trop petit. Et donc tu as besoin de rouler des mécaniques. Et donc de connecter une notion de pouvoir énorme. Et donc, qui, dans cette société qui dit pouvoir, dit argent. Et en fait... Tu, tu te gourdes de cheval. Tu te trompes de cheval. Euh... C'est pas que l'argent, tu. C'est pas que tu dois pas avoir d'argent. C'est que. Tu mets l'argent en priorité alors que c'est pas une notion d'argent. C'est une notion d'affection. C'est une notion de laisser l'autre ou laisser l'extérieur prendre soin de toi. Parce que l'argent ça sert à, faire, à prendre soin de soi. Que ce soit au niveau euh, bah, physiologique, acheter à boire, à manger, avoir, euh, payer un loyer pour avoir un toit ou que sais-je ça peut euh, prendre soin de soi, c'est par l'intermédiaire de ses passions. C'est... Euh, bah, je sais pas... J'ai une envie de liberté, je m'achète une voiture pour voyager. Donc c'est une manière de prendre soin de soi. Et c'est aussi une manière... Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. C'est une manière pour toi aussi de prendre soin de l'autre. Voilà la clé d'évolution pour toi aussi. Il euh, y, y a une thématique de conservation. Comme si Guillaume c'était une espèce à part entière et que tu, tu devais conserver l'espèce nommée Guillaume, si tu veux. Et pour toi, l'argent sert à conserver, conserver, conserver. Et tu fais pas. Il y, y a un truc qui circule pas dans ton système. Voilà, c'est ça que je suis en train de toucher. Il euh, y a un truc qui circule pas parce que tu as peur de. Tu as, as, as, as beaucoup trop. Ok, comme tu as, as, as peur que l'argent parte, donc tu évites que l'argent vienne thématique de séparation. Si je te, je si je te fais la, la, la, un parallèle avec la nourriture, euh, dès que tu as la nourriture, il y a ton voisin qui voit, qui, euh, qui y a, a quelqu'un, euh, tu sais pas qui, qui vient te, euh, te, euh, te piller ton frigo. Conséquence, réaction de ta part, tu te prives de manger, tu n'achètes plus rien et tu crèves de faim donc c'est peut-être pas la bonne solution c'est pas parce que tu as peur que les autres te prennent ton argent et donc prennent ce qui te permet de prendre soin de toi et de prendre soin des autres qu'il faut pas avoir d'argent peut-être que la solution c'est simplement euh, de faire circuler cet argent et donc accepter le don le don de soi et derrière je, je touche vraiment une croyance de euh, bah, le don euh, ça dévalue ça, ça me dévalue ça abaisse la valeur que j'ai Surtout au niveau professionnel. Et alors, à la limite, j'ai même envie de dire que ça touche tout, sauf le professionnel. Le don de soi, c'est pas le sacrifice. C'est pas parce que tu donnes quelque chose, un objet, ou que sais-je, euh, que, ou que tu donnes de ton temps, par exemple, que forcément, t'as euh, moins, as moins de valeur à, à la personne par rapport à euh, ta moins de valeur dans les yeux de la personne. Parce que c'est ça ton objectif, c'est d'avoir de la valeur, d'avoir euh, du pouvoir social, d'avoir quelque chose qui te mette sur un, pas sur un piédestal, mais sur un, un, un, un trône euh, que tout le monde reconnaît. Sauf que c'est pas possible. Elle est assez intéressante ta question, je suis en train de voir s'il n'y a pas autre chose. Ouais, argent et affection. Non, bah ça reboucle sur l'argent et l'affection, l'argent et prendre soin de soi. Euh, ouais. Ok. T'es un peu l'éternel chevalier. Euh, tu refuses de te poser quelque part. Parce que simultanément, en fait, ce que tu... Voilà, c'est ça. Euh, ce que tu désires, dès que ça s'approche, tu le fuis. Donc c'est un mécanisme de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et tu joues ça avec l'argent. Donc dès qu'il dès qu y a quelque chose que tu désires, tu vas courir après. Dès que t'es proche, tu vas t'en détourner. L'argent fait partie. Ça, c'est intéressant. Ça, ça parle. Euh, y a-t-il autre chose pour Guillaume Euh, j'ai l'impression que c'est bon bah écoute, voilà Guillaume pour, euh, pour ta question quelques clés euh, je tiens à le dire mais ce que je fais là c'est vraiment une toute petite partie de ce que je fais dans l'atelier euh, dans, dans l'atelier euh, dans les, dans les, dans collectif pardon, harmoniser sa vie euh, donc non seulement l'atelier harmoniser sa vie c'est sur zoom donc c'est en, en visio en plus, vous pouvez vraiment me poser toutes les questions que vous voulez. Donc la prochaine, euh, la prochaine session, c'est le 31 mai. Euh, donc, Je travaille simultanément sur la personne et en plus sur le groupe. Donc on est tous réunis sur Zoom. Pose, euh, chaque personne me pose sa question au fur et à mesure. Et je travaille simultanément sur la personne et sur le groupe. Et je donne des clés pour accompagner euh, les changements et euh, les besoins chez chacun. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir mon site internet qui est en bas de l'écran. Donc samuelanimal.com Et euh, c'est dans l'onglet euh, mes prochaines dates. Donc il y, y a un calendrier Google, il y a un Google Agenda. Et euh, bah voilà, ça permet de vous inscrire, il y, euh, y a tous les détails. Euh, merci Samuel à méditer euh, les désirs, ça me parle. Leur parler, je n'y avais pas pensé. Je vais le faire, ça sera moins violent que de les aspirer. Oui, les pauvres. T'imagines S'il y a des êtres qui faisaient, euh, qui faisaient pareil, des, des êtres de dimension supérieure, pour nous, on, pour eux, on est des fourmis peut-être. Peut-être qu'on est juste en train de tuer la plante nommée planète. Et euh, t'imagines si nous nous aspirez dans un trou noir Mais ce serait horrible. C'est euh... non, non, non, non. Poser de la communication. Poser de la communication. Et donc, c'est bien ce que je fais, c'est bien le protocole que j'apprends, euh, euh, c'est bien le protocole que je transmets, parce que euh, donc dans, le, dans le stage euh, en forêt, jeu d'évolution, donc je transmets un protocole qui permet de communiquer avec un lieu. Mais un protocole qui permet de communiquer avec un lieu, bah c'est un protocole qui permet de communiquer avec des animaux, c'est un protocole qui permet de communiquer avec des végétaux, c'est un protocole qui vous permet de communiquer avec votre maison, pourquoi pas Et donc, et peut-être même avec un individu. Et donc c'est vraiment un, quelque chose qui est hyper intéressant parce que pendant ces euh, trois jours, donc c'est... Euh, le 21, 22 et 23 juillet, c'est dans la forêt de l'Escandorgue, dans le sud de la France. Je crois que c'est à une heure au nord de Montpellier, de mémoire. Euh, pendant trois jours, on ne fait que jouer. On ne, je vous apprends ce protocole, en l'a en travers. Comment bah, Je vous le fais tester. Vous êtes les premiers cobayes de vous-même. Et euh, ça permet de travailler sur la structure inconsciente. Donc de réharmoniser les énergies, de réaligner les demandes conscientes, avec, euh, de, de réaligner le conscient avec l'inconscient et de connecter des fonctionnements qui sont beaucoup plus sains et beaucoup plus en cohérence avec soi-même. Tout ça sans passer par la verbalisation. Euh, ce que je fais moi, c'est euh, à la fin de chaque journée, pour que quand même le mental participe à, à cette évolution, à cette machine à laver pendant, de, de, de, de, de nommer stage en forêt, c'est que euh, bah, je réponds à vos questions. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui J'ai ressenti ça Qu'est-ce que ça veut dire Et donc ça permet à ce que, le, euh, en, donnant, en donnant des, des clés, un peu, des, des clés, en verbalisant des clés, le mental au, le, au mental, bah, ça permet à la personne de savoir où elle en est. Parce que du coup ça sert à rien euh, de rentrer dans une logique où le mental nie le corps, mais l'inverse c'est aussi vrai, ça sert à rien de rentrer dans une logique où le corps nie le mental. Faut Il faut qu'il y ait vraiment une notion de collaboration et un rééquilibrage. Et c'est ce que euh, ce protocole inclut aussi. Le protocole, c'est aussi à rééquilibrer le mental et le corps. Enfin, l'esprit et le corps. L'esprit et la matière. Euh... Magique Samuel, je découvre ton nouveau fonctionnement sur ta chaîne. Top. J'aurais aimé te remercier en live. Je le fais là. Merci, Samuel. Bah, avec grand plaisir, Guillaume. N'hésite pas à me donner des nouvelles. Euh... Axel. Salut, Samuel. J'aimerais savoir que dit mon psoriasis sur moi. Ah, j'adore cette question. Je dis ça parce que j'en ai aussi un peu. J'ai eu plusieurs, euh, plusieurs épisodes depuis que j'ai 30 ans, mais là ça se calme vachement. Alors psoriasis voyons ce que ça raconte ok il y, y a une grosse dose d'émotionnel derrière je suis en train de toucher une haine, une haine de la femme, ça c'est intéressant. Donc en fait ta structure, euh, ton, ton être, ta structure inconsciente connecte euh, en priorité. Ouais c'est ça, hein, c'est la haine de la femme. Euh, tu as des, euh, comment je pourrais dire ça, tu as des, ok. Ok. Pourquoi tu es sur une haine de la femme Parce que la femme ne respecte pas ton point de vue, ne respecte pas ton positionnement. Donc il y a une notion, il y, y a un enjeu de pouvoir énorme euh, dans tes relations avec les femmes. Je ne sais pas si tu es un homme ou si tu es une femme, mais peu importe. Euh, le principe féminin, donc nourricier, tu ne peux pas le voir en peinture. Oh, en pâture, en peinture, pas en pâture. Tu peux pas le voir en peinture. Donc il y a quelque chose qui te, euh, qui te fait être totalement éloigner de ce qui peut, est potentiellement nourrissant pour toi. Je suis en train de voir s'il y, y a autre chose hein. toi, Axel. Tu es, es sans cesse sur le qui-vive, en fait. Dans ta, dans ta relation à l'autre de manière générale, sachant que l'extérieur pour toi, c'est euh, maman. En fait, tu projettes sur le monde, maman. Et pour toi, euh... Mais pour ouais, tu projettes sur la matière, la société, euh, tout est maman. Comme si tu étais dans le ventre de maman. Et en fait, t'as pas... As, y a une partie de ta structure qui n'a pas bougé de cette, de cette étape-là de ton existence. C'est-à-dire, bah, je suis dans, un, dans une matrice euh et du coup là, je suis en train de repenser à toutes les personnes qui, euh, qui sont dans une théorie du complot type euh, on est dans une matrice et tout c'est juste qu'ils n'ont pas réglé leur rapport à leur mère euh, et donc toi c'est pareil donc du coup euh, tout l'enjeu pour toi c'est un enjeu d'autonomie sachant que pour toi la, ta notion inconsciente ta, ta définition inconsciente de l'autonomie c'est de ne plus du tout être en lien avec qui que ce soit ce qui est relativement dangereux parce que euh, tu n'es pas, euh, pas un être, euh, tu pas une bactérie unicellulaire, hein. t'es pas un être unicellulaire, tu es un être humain qui a, besoin de, de, euh, qui a besoin de rentrer dans un, et de, de rentrer dans du social, de se, de se positionner dans un tissu social, parce que ce tissu social l'aide à se positionner, parce que ce tissu social l'aide à vivre tout simplement. Ton, euh, je sais pas ta baraque c'est pas toi qui l'a construite et, euh, les fruits et les légumes que tu manges ou la viande que tu manges bah, c'est pas toi qui les a euh, fait grandir qui, qui les a tués euh, l'électricité c'est pas toi qui mouline sur un vélo de ta, de, de ta, de ta confection pour avoir du jus dans, dans, dans la baraque en fait rien ne rien de toi t'es juste un utilisateur et c'est pareil pour ton corps c'est pareil pour ton esprit es, on est juste un utilisateur le truc c'est que toi tu rêves d'être le maître du monde et donc de tout englober. Donc t'as as une thématique de territoire qui est vraiment plus, plus, plus, plus, quoi. T'es es le conquérant. T'es Guillaume le conquérant, tu vois. T'es... Euh... C'est marrant, je dis Guillaume le conquérant, et ça fait non, lui c'est Genghis Khan. <rire> T'es plus... Geng Geng Genghis Khan, c'est plus facile à prononcer, je vais l'appeler comme ça. T'es plus Genghis Khan, quoi. T'es le... Tu es, es un mongol et tu étends le territoire, tu étends le territoire, tu étends le territoire. Sauf qu'à un moment donné, bah tu peux pas, s'il n'y a plus de territoire à, à conquérir, bah en fait euh, ton, ton utilité, euh, t'as plus d'utilité sur cette terre. Parce que toi tu perçois ton utilité comme étant, je dois euh, prendre la prendre sur, euh, je dois prendre l'ascendant sur tout le reste englober, manger, ingérer, digérer, tout le reste, tout ce qui n'est pas moi. Et voilà, c'est un, un, là, là où est ta, la priorité de ta structure. Et du coup, tu vois bien l'incohérence, parce que tu vois bien que les gens ne peuvent pas euh, suivre la majorité de tes désirs. Et donc du coup, ce qui fait, euh, ce qui fait que tu es sur une typologie de personnes contrariées, si tu veux. Tu vois bien qu'il y a différentes euh, individualités, différentes typologies de personnes, différents désirs, différents objectifs, que tout le monde ne va pas forcément dans le même sens, et ça, ça te, fait, euh, ça te fait baliser en fait. Il y a quelque chose qui est hautement dangereux pour, euh, pour ta structure, d'être euh, dans une démarche où tu acceptes l'altérité, où tu acceptes qu'il y ait... Différentes individualités, et qu'une personne, même si elle relationne avec toi, elle va pas se plier en quatre pour tes désirs. Ok. Et pourquoi tu as créé cette, as, pourquoi tu as, as construit ce, ce, ce, niveau de, ce niveau de choix chez toi Parce que, à un moment donné de ta vie, euh, et ça te, ça te reste en travers de la gorge, ou plutôt en travers de l'estomac, parce que c'est purement. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais beaucoup d'émotions. Euh, t'as obéi, tu t'es soumis à une personne, soit euh, une fois, soit de manière ponctuelle, en gros t'es rentré dans une soumission à l'autre et euh, t'as vu que ça s'est mal passé t'as vu que l'autre ne répondait pas à tes désirs et donc l'autre, le, l'extérieur que ce soit une personne ou euh, une situation euh, a baissé dans ton estime et tu es passé, euh, tu, tu passes de l'amour total, l'idolat. c'est même, même pas de l'amour, c'est de l'idolâtrie à la haine. Tu passes de l'idolâtrie à, mais t'es qu'une merde, et je vais te cracher dessus. Et donc, euh, c'est là où je te questionne, euh, Axel, sur quels sont, euh, aller revoir tes relations. Parce Qu'il y a des, vraiment des, des, des points sur les I à, à, à mettre en place. Hein. Il va falloir très clairement. Euh, bah déjà que tu ailles. Donc, ça, c'est un conseil très concret hein, pour, pour déjà avoir euh, vécu le Pyrénasis. Peut-être que je le revivrai encore. Euh, D'aller voir les émotions cachées derrière. Donc, chez toi, je le répète, ton rapport au féminin, ton rapport à ce qui te nourrit. Euh, le côté frustration parce que euh, tu vois bien que les autres ne t'obéissent pas, ne disent pas oui à tes désirs, donc ça fait quelqu'un de frustré. Il euh, y a cette thématique de territoire, donc t'as euh, as un système qui est un peu allergique au fait qu'on rentre dans ton territoire. Comme si t'étais un ado avec euh, un panneau euh, devant sa chambre euh, interdit d'entrer, euh, tu vois ce genre de truc. <rire> Donc, il y, y a vraiment ce, ce truc-là chez toi. La logique de territoire, t'es es vraiment euh, la moindre personne qui met juste un orteil dans ton territoire, mais tu, tu, sors, euh, tu sors la hache de guerre et, et tu scalpes la personne. Et en même temps, voilà. Et là, on va rentrer dans la, dans, dans la phase de... Bah, je te donne quelques clés, quand même. Euh, tu refuses d'ouvrir euh, le territoire. Parce qu'en gros, tu il y, y a une espèce de complainte en arrière-plan de mais euh, je me sens pas relié le, aux autres personnes ou j'obtiens pas ce que je veux dans la vie des autres des situations mais d'un autre côté tu fermes les frontières c'est un peu comme le Japon qui euh, ça, fait, euh, ça fait 40 putains d'années qu'ils sont euh, sur euh, une baisse démographique donc il y a moins en moins de, de bébés qui naissent donc il y a plus en plus de vieux qui apparaissent au fur et à mesure des années, sauf que euh, ils sont tellement dans un pays insulaire euh, quasi raciste. Euh, bon, je grossis le trait, mais c'est pour euh, te donner le, euh, une image. Qu'en hein. fait, euh, bah, Ils refusent que euh, les gens euh, aient la, la nationalité, la nationalité euh, japonaise euh, dans leur tradition, si t'es pas de sang japonais, bah en fait tu seras jamais japonais. Ils refusent d'ouvrir réellement le pays. À bien des niveaux qui sont plus cachés maintenant. Euh, et donc tu opères la même stratégie. En fait, ouvre. Ouvre les frontières de ton territoire. Et lorsque tu vas faire ça, c'est exactement lorsque euh, comme lorsqu'on. Je sais pas, ton évier est bouché et en fait tu. Je sais pas, tu démontes un peu le. le le siphon, enfin toute la tuyauterie en dessous de, de l'évier, bah, la première chose qui va sortir, c'est pas de l'eau claire, bah, c'est de l'eau boueuse. Et donc c'est à toi, dans tes relations, commencer à trouver euh, ou plutôt à te laisser un espace d'expression assez, euh, assez puissante ou te laisser un espace d'expression tout court pour dire de la merde. En fait, dire de la merde, ça t'aide, et dire quelque chose qui, si je, si, si je traduis ce que j'ai dit, c'est euh, dire de la merde, bah c'est euh, ça équivaut à dire quelque chose qui n'est pas forcément euh, poli, acceptable, accepté, euh, mais que toi, ça te fasse du bien. Donc en gros, il s'agit de faire caca symboliquement. Ok, et pourquoi je te dis que c'est faire caca symboliquement Parce que pour tu y a, y a, T'es sur un rejet de toi, Axel. Tu te supportes pas. Il y a une partie de toi qui supporte, pas, euh, qui supporte personne. Pas même elle-même. Donc... Euh, donc c'est quelque chose qui est vraiment très très très très très très très important d'aller voir. C'est de t'autoriser à avoir un espace dans lequel... Donc pas un espace séparé des autres, où tu es seul sur une île déserte, et bien un espace dans un dans un cadre, dans le cadre relationnel dans lequel tu vas pouvoir dire de la merde, dans lequel tu vas pouvoir toi être te sentir assez libre pour euh, exprimer en face de la personne tout le dégoût que tu as pour la vie. Parce que voilà c'est ça. C'est ça que je suis en train de contacter chez toi. C'est... Euh, bah en fait, tu, tu, tu, tu, tu ne t'autorises pas totalement à vivre, si tu veux. Il y a quelque chose qui est... Euh, qui veut pas vivre. Il y a une telle souffrance à être en vie. Il y a une telle souffrance à te sentir, à sentir les intensités de la vie que c'est plus, plus supportable en fait. Et il y a une, perre, il y a une, une perte pardon, de repères qui est assez énorme sur le... tes objectifs de vie si tu veux. Il y a un grand panneau, c'est comme si y avait un grand panneau devant mes yeux qui disait mais qu'est-ce que je fous là Tu en c'était avec ce panneau. T es avec ce panneau comme ça. Et tu fais mais qu'est-ce que je fous. Et il y a écrit ça. Pas normal, mais qu'est-ce que je fous là euh, exprimer ta haine de la vie, exprimer que la vie est injuste, que tout ne va pas bien, que tout n'est pas rose. Et donc vomir ça dans un cadre social, dans un tissu social, un groupe, une personne, une relation, peu importe. C'est autorisé à dire que tu es en vie. C'est autorisé aussi à dire que tu ne veux pas être en vie. Et voilà tout ton challenge, Axel. Tout ton challenge, il est là. Voilà, je vais te laisser sur ça. Bonne soirée à toi et merci pour ta question. Je, suis, je me suis inscrit à ta, à ta newsletter, me disait Guillaume tout à l'heure. Merci à toi. Donc d'ailleurs, j'ai envoyé le mail tout à l'heure. Euh, donc j'envoie à peu près une fois par semaine euh, un mail dans lequel je décris l'énergie du moment dans lequel euh, je peux être, dans lequel d'autres personnes peuvent être aussi et donc je, je, je décrypte et je décortique euh, ce que c'est l'humain, ses fonctionnements les énergies qu'il euh, qu connecte autour évidemment d'un sujet précis parce que sinon c'est beaucoup trop vaste et bah, je donne quelques clés et euh, parfois accompagné de, de, de, ces mails, de ces mails que j'ai nommés au cœur de l'humain, bah je, je donne des, quelques promotions pour mes ateliers en ligne. Et surtout, bah de temps en temps, je, aussi des, euh, je vais bientôt commencer à le faire. J'envoie aussi des chapitres de mon livre que je suis en train d'écrire, qui est basé sur le webinaire Cartographie de l'inconscient. Donc euh, c'est un livre qui a vraiment été écrit grâce à toutes les personnes qui, ont, qui ont pu me poser des questions les trois, ces trois dernières années parce que euh, ça se base, sur ce, euh, ça se base sur, ce, euh, sur ce webinaire donc sans les questions j'aurais jamais pu euh, avoir l'idée de ah tiens et si j'en faisais un livre en fait parce qu'il y a des informations qui sont très intéressantes et donc il euh, y a déjà une, une poignée de personnes qui m'a aidé à, à transcrire euh, de l'oral à l'écrit et là je suis en train de faire un boulot de correction et de euh, réécrire les phrases pour que ça passe plus euh, euh, à l'écrit, parce que du coup c'est du, euh, du langage oral, c'est du langage parlé. Donc régulièrement vous aurez aussi euh, des chapitres. Le, bientôt, le, le, le, le premier chapitre que je, vous, vous, que je vais vous envoyer arrive bientôt d'ailleurs. Euh, J'ai hâte de vous le présenter celui-là. Alors au il me dit j'adorais venir à ton stage en forêt, c'est très intéressant. Mais je peux pas <rire> une autre fois il y, aura de très belles, il y a de très belles forêts en Isère. ouais donc sachant que pour les stages en forêt je me, je me déplace à partir de trois personnes. À partir de, si vous avez un groupe constitué de trois personnes, moi je me déplace où vous soyez en France Que ce soit en euh, sur Paris, dans le nord de la France, en Bretagne, dans le Jura, dans le sud. Euh, bref dans le centre de la France partout donc n'hésitez surtout pas si euh, le stage en forêt jeu de jeu, euh, jeu, jeu d'évolution vous intéresse et que euh, vous voudriez mais que vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous n'avez pas le temps parce que vous travaillez parce que vous euh, bref peu importe les raisons bah, si vous connaissez des personnes à qui vous en parlez et qui sont intéressées, vous me le dites vous m'envoyez un mail via mon site internet et moi, bah, on s'organise pour une date et je viens. Il n'y a pas de souci avec ça, sachant que j'ai euh, aussi un appel, un appel, euh, appel d'offre, j'allais dire. Euh, j'ai créé un stage qui se nomme Jeu de l'inconscient, dans lequel, euh, c'est un, un atelier qui se fait, euh, qui peut se faire en extérieur, mais c'est pas du tout obligé. C'est un jeu que j'ai prévu pour, c'est un stage que j'ai prévu, un atelier collectif que j'ai prévu pour cet hiver parce que je ne peux pas aller en forêt l'hiver, forcément. Euh... En gros, c'est un stage en intérieur dans lequel chaque personne pose une question et à partir de, de, de, de, de chaque question, je crée un jeu pour le groupe. Ce jeu, bah, ça utilise, c'est un jeu surtout entre les participants, évidemment, parce qu'on n'a pas de matériel à disposition, on n'est pas dans la forêt et je ne vais pas amener du matos. Euh, et ce jeu va venir remettre de la cohérence dans ce qui est dysfonctionnel et désamorcer les blocages sous-jacents à la question de la personne chez tout le monde. Et donc le, le stage se passe comme ça. Enfin, là, du, le déroulé du stage, se passe comme ça. Question, jeu et traduction. Traduction, et eh ben, j'exprime par la parole qu'est-ce qui a bougé chez la personne, qu'est-ce qui a bougé dans le groupe, et je donne à la personne et au groupe des clés pour euh, que le mental suive toujours parce que c'est super important que le mental suive ce flot d'évolution et après on passe à la deuxième question donc c'est un stage euh, c'est un atelier je crois qui coûte 30 ou 35 euros ou 40 je sais plus bref euh, donc je vais commencer à en faire euh, pas de de chez moi euh, je sais pas trop euh, parce que me déplacer pour un jeu... Enfin, me déplacer pour... Enfin, je sais pas comment je pourrais faire pour... Parce que vu que c'est un stage à la journée, ou euh, sur une demi-journée, je me vois pas me déplacer... Je me vois mal de me déplacer à Péta ou Shnok pour ce genre de stage. Mais je suis en train de réfléchir à ça. Donc pourquoi pas me déplacer Mais pour le moment, j'ai pas trop d'idées... Euh, euh, qui est réellement euh, alignées, cohérente avec moi et qui me plaisent. Donc voilà. Plus d'autres questions Donc je le rappelle aussi, tous les lundis soirs, enfin tous les... Décidément. Euh, de lundis par mois, je fais, je donne une formation communiquée avec la structure inconsciente. Euh, donc par exemple, pour juin, les, les deux prochaines dates pour juin, c'est le 6, le lundi 6 et le lundi 20. Donc ce sera juste avant le solstice en plus. Donc ça va être les énergies vont être très intéressantes. Et donc... Euh, c'est une formation pour vous apprendre à connecter, à, de, à développer vos, vos capacités de clair-informant et vos perceptions énergétiques aussi donc euh, en gros, je crée des, on est sur Zoom il y a tout un groupe qui est réuni et au lieu que ce soit moi qui donne, qui donne l'information comme je le fais là, en fait euh, toutes les personnes, tout, tout le monde peut poser des questions et moi j'organise un jeu pour que les personnes utilisent leur clair-information et donc c'est un espèce de, de, de grand cercle de guérison parce qu'on met vraiment de la transparence, de l'honnêteté et de l'authenticité. En fait, c'est plus ça que j'apprends. J'apprends euh, aux gens euh, leur manière unique d'être honnête, authentique et de mettre de la transparence dans le système des autres. Et donc, le simple fait de, de poser un regard transparent et le plus direct possible, ça permet euh, que la personne qui entende en fait, ce qu'on lui, qu lui dit s'auto guérisse par elle-même. parce que le but ultime pour moi c'est la reconnaissance et la reconnaissance c'est l'amour et donc pendant euh, 3 heures parce qu'on fait ça de 19h à 22h pendant 3 heures et eh ben euh, c'est une véritable machine à laver les personnes qui sont, euh, qui, euh, qui sont qui participent de manière régulière j'entends euh, pourraient vous le dire c'est vraiment ultra transformateur ça permet vraiment d'aller toucher des trucs très intéressants et de repartir avec des clés qui sont tout aussi intéressantes. Sachant que le premier cours est gratuit, donc vous pouvez vraiment venir tester sans crainte. Après, chaque cours coûte 25 euros. Ou 26 euros, ça coûte 26 euros de mémoire pour, euh, pour chaque cours après. Donc n'hésitez pas, je redis les dates, pour euh, juin, ce sont les lundis 6 et le lundi 20 de 19h à 22h. Euh... Bah, J'ai l'impression qu'on est bon pour ce soir parce qu'il n'y a, euh... a plus de questions. J'attends quelques secondes parce que je sais que je suis un peu indifféré entre ce que je dis et euh... ce que les gens écrivent sur le chat. Normal. Euh... Je le redis, hein, mais si vous êtes intéressé, parce que c'est un atelier qui est vraiment, vraiment, vraiment ouf, pour euh, me poser vos questions de manière euh, totalement illimitée, euh, si vous voulez avoir des clés pour vous épanouir et des moyens concrets pour, euh, pour accompagner vos besoins réels d'évolution, vos priorités, euh, vos euh, besoins inconscients ou buts cachés, N'hésitez pas à venir à l'atelier Harmoniser sa vie qui va se passer euh, le mardi 31 à partir de 19h30 sur Zoom. Donc, c'est un atelier qui coûte 51 euros. Euh, il dure le nombre de temps qu'il durera parce que je ne mets pas d'heure de fin. S'il dure 4 heures, eh ben c'est 4 heures. S'il dure 2 heures, eh ben c'est 2 heures. S'il dure 1 heure, eh ben c'est 1 heure. Je pense pas que ça dure 1 heure parce que euh, euh, je... contrairement à la au... catégorie de l'inconscient humain où je passe peu de temps, Là je passe vraiment énormément de temps sur chaque question parce qu'à chaque fois je renvoie l'information dans le groupe. Donc c'est un atelier mensuel qui va plutôt se passer à chaque fois en fin de mois. Euh... Parce que je trouve ça plus cool en fait. Bonsoir Samuel, je peux te partager un rêve pour un point de regard oh, Oui bien sûr. Pas la peine de me poser la question, on est là pour ça. C'est ça, pourquoi on me pose la question C'est marrant. Euh, alors. En attendant, pas d'autres questions, si ce n'est celle de Lali. Pour meubler le temps entre les. Euh, entre les questions. Je pense que j'aurais dû faire la promotion, enfin la promotion, j'aurais dû parler de ce, de ce live là, parce que comparé à la semaine dernière, il y a bien moins de personnes. C'est assez euh, intéressant. Quand j'en parle pas, il y a peu de monde qui viennent. Euh, ok. Pour moi, la vie, c'est vraiment de la communication. C'est poser, c'est intégrer, assimiler que tout est communication. Avec ses émotions, communication. Avec les autres, communication. Avec une situation, communication. Avec les animaux, euh, comme Ophélie euh, va le tester, communication. Avec un lieu, communication. Avec un blocage, communication. Et donc, la communication est quelque chose de central. En tout cas, je sais que c'est une de mes grosses clés pour moi dans ma vie et que c'est bien pour ça que je le transmets, parce qu'on ne transmet que ce qu'on a besoin d'apprendre. On ne peut pas transmettre quelque chose si on n'a pas besoin euh, d'apprendre quelque chose derrière. On ne le transmettrait pas si ce n'était pas le cas. Et donc la communication, c'est quelque chose à poser. donc Je ne parle pas de, forcément de communication verbale, euh, mais de communication globale, si tu veux. Dans le sens où... Euh, poser une communication avec ses émotions, si en parlant le langage des émotions poser de la communication avec un, du mental, avec une personne, eh ben, euh, c'est par du mental. Poser une communication avec un lieu, bah, ça peut se faire par le chant, ça peut se faire par la danse, ça peut se faire par des jeux, ça peut se faire par tout et n'importe quoi en fait. Et donc, la clé, communiquer. Communiquer important Alors, voilà le rêve que je vais décrypter pour toi, Lali. Alors, tu me dis, je vois une chatte, a priori, a priori âgée, venir vers moi. Pour faire bref, elle disparaît à la vue de tous, mais revient vers moi pour accoucher. Je suis avec ma soeur, je suis émerveillée par la mise bas. Ah, très intéressant. Alors, voyons ce que ça raconte pour toi. Pardon. Eh ben, félicitations, Lali. Tu viens au monde. Déjà, c'est. Ah, c'est pas lui. Mais je vois qu'autour de moi, ils veulent tuer les chatons. La chatte, Alerter arrête, arrête de mettre bas. Ouais, bah en fait, c'est ton rapport à l'autre. Il a pas. Euh... T'es en train de toucher. Euh en train de toucher une part de toi à travers ce rêve tu as, as, as touché une part de toi qui est sans cesse en alerte par rapport aux autres, aux, aux, aux, par rapport aux autres êtres humains pardon je vais y arriver euh, parce que c'est bien connu que l'homme est un loup pour l'homme en fait c'est bien pire que ça c'est que l'homme l'humain est un, est un est un humain pour les autres êtres humains il est capable du pire et tu perçois ça chez les autres pour toi les autres personnes sont capables du pire et donc tu as soigneusement enfermé sous un tas de bienveillance euh, sous un tas de mielerie, sous un tas de, de spiritualité euh, un peu décalée de ton humanité quelque chose de l'ordre de euh, ben en fait euh, je suis constamment en survie chez les autres et là c'est super cool que ça se mette euh, que ça se remette à la surface de ta conscience parce qu'au moins là tu commences à en avoir conscience avec ce euh, avec ce rêve là et donc on parle bien d'animalité hein vous voyez il y a, comme il y a un film directeur ce soir C'est assez marrant. Euh, donc il s'agit pour toi de ressortir ton animalité. Et d'accepter de poser ton animalité, donc troisième chakra, c'est ça, euh, dans l'humain. Et donc dans la société humaine. Donc C'est-à-dire que c'est ok d'avoir des réactions d'animaux Ouais, on va dire ça comme ça. C'est ok d'avoir des réactions d'animaux euh, des, ou plutôt des réactions d'origine animale c'est ok d'utiliser ton, euh, ton animalité parce que tu es en train de gérer une notion de territoire la, vie. la notion de territoire qui est extrêmement importante et que tu fuis parce que forcément pour, euh, pour toi Ça me branche sur autre chose. Là. Il y a du stress chez toi. T'es aussi en train de contacter, euh, es aussi en train de contacter du stress du coup. Tu penses ne pas avoir de pouvoir. En fait, la clé elle est plutôt simple pour toi, Lali Tu prends toutes les compréhensions, les connexions que tu peux avoir au niveau, euh, au niveau mental, au niveau de ton esprit et tu les fais venir dans la matière voilà l'objectif il y a vraiment que ça à faire tu prends tout, tout, tout, tout tout ce que tu sais et tu viens l'intégrer dans ta vie quotidienne et tu viens du coup le mettre, euh, mettre à l'épreuve euh, toutes tes... Théorie, compréhension, prise de conscience au niveau spirituel que tu as pu avoir. Il y, a, il y a vraiment une nécessité que tu remettes en cause les choses, que tu remettes en cause les bases. Techniquement, si tout est un, il n'y a pas à avoir peur qu'on prenne les choses que tu crées. S'il y a une peur euh, qu'on te prenne ce que tu crées, et je reviendrai à l'instant. Euh, je, je reviendrai tout à l'heure sur, euh, sur ça. C'est que crois, crois, tu n'y crois pas trop à cette histoire de tout est un. Je suis l'unité, je suis conscience, etc. Et en fait, va challenger ton, euh, va va challenger ton humanité. Et donc, tu as peur qu'on te vole tes bébés alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Notion de territoire. Ce qui t'appartient, t'appartient. Et donc réclame ce qui t'appartient. Que ce soit des objets, que ce soit des idées, que ce soit une création. Euh, ce que tu veux, mais il va falloir réclamer ce qui t'est dû. Parce qu'en tant qu'être qu humain, en tant que corps incarné, euh, c'est un euphémisme. En tant que corps, en tant qu'incarnation, tu as des choses qui t'appartiennent de droit. Et donc il va bien falloir que tu mettes un pied dedans. Et que tu rentres dans ce scénario bien humain de, il y a des choses qui sont à moi. Et qu'on m'a prises et que je vais vouloir récupérer. Mais surtout, être, avec, être OK avec le fait que tu vas aussi vouloir obtenir des choses d'autres personnes. Et donc ça reconnecte à tes envies et tes désirs. Voilà ce sur quoi ça te rebranche, vie. Ouais, on est bon. Une autre question d'Ophélie. Pourquoi tous les hommes de ma vie, tous les femmes de ma vie, en moi réunis <rire> Désolé, je l'ai dans la tête maintenant. Euh, pourquoi tous les hommes de ma vie s'attachent-ils autant à moi À chaque fois, c'est pareil. Ils arrivent au moment où je me sens emprisonné dans la relation. intéressant, Intéressante question. C'est une manière de justifier ton rôle de femme. C'est une manière de justifier ta définition de ce que c'est être une femme. Il euh, y a un peu le, un côté matriarcal, matrilinéaire, où la femme... Et le centre de la famille et donc euh, que si tu n'es pas le centre de tout, ou le centre de ce foyer, ça peut pas fonctionner. est ce que je suis en train de toucher derrière, ça c'est euh, la solitude. Ouais, il y a la crainte d'être seul la crainte de ne pas avoir assez de valeur, la crainte de ne pas avoir d'utilité. Et ton utilité, euh, c'est la nourricière. Comme si euh, tu perfusais les, tous les hommes autour de toi. Et que ça, c'était ton rôle. Comme une vache à si tu veux. s'attachent à toi pour te faire, euh, en fait pour, te, pour que tu acceptes de leur dire, dégage aussi. Hein. Parce que du coup, d'un côté ton conscient dit mais je comprends pas, pourquoi on s'attache à moi, enfin tout ce que tu me dis, et derrière il y a un kiff total à ce que, euh, que les hommes s'attachent à toi. Donc il y a vraiment une notion de perfusion où tu perfuses les gens. T'es la vache à lait des hommes. T'es le centre de ton, de ton foyer, de ton couple, de ta relation, si tu veux. Et ça, c'est ton rôle. C'est the rôle de ta vie, quoi. Tu peux rien faire d'autre. Il n'y a rien que tu puisses faire d'autre. Il n'y a pas de... Non. T'es une vache à lait, bah t'es une vache à lait. Quand tu, produis, quand, tu produis, quand tu ne produiras plus de lait, je vais y arriver. Bon ça, ça me saoulait ce genre de truc. Euh, quand tu produiras plus de lait, bah tu seras plus utile et iras à l'abattoir. Et le truc c'est que... Euh... Ouais, ok. Donc t'es vraiment sur des définitions bien précises de ce que c'est être un homme et de ce que c'est être une femme Il faut, pour que toi tu puisses jouer ton rôle de femme l'autre doit jouer son rôle d'homme et donc être attaché à toi donc pour toi la, la féminité c'est le centre de tout alors que comme tout à chacun hein, nous sommes des êtres à la fois féminins et masculins on est ambivalent. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça Il y a des trucs que tu n'arrives pas à leur dire, c'est comme si tu laissais, tu te laisses envahir. Ouais, c'est ça. Tu te laisses envahir et t'attends le dernier moment pour dire les choses. En fait, il faudrait peut-être réagir avant. Et justement, ça fait, ça fait une quasi-boucle, c'est en lien avec ta, la question précédente. C'est va voir du côté instinctif, va voir du, va voir du côté animal. Il y a vraiment cette, euh, ce truc hyper important d'aller voir du côté animal, de ton animalité, de ce qui se passe hors de ton mental. De ce qui est même antérieur à ton mental, j'ai envie de dire, pour, euh, pour poser ton territoire. Donc de 1, pose son territoire, de 2, t'es pas une vache à lait. Et que la seule personne que tu dois nourrir, c'est toi. Un couple, c'est pas une fusion. Ah, intéressant, on tombe sur la notion de couple couple c'est une personne entière plus une personne entière. Et ça crée une troisième entité qu'on nomme couple, ou relation, ou ce que tu veux. Et pour toi, tout se fait toujours à deux, à deux, à deux, à deux. Il y a toujours cette notion de fusion, fusion, fusion, fusion. Défusionne. Bien sûr, tu peux pas le faire en claquant des doigts, on est d'accord, mais euh, la clé est là. Est Accepte d'avoir une indépendance euh, je sais pas, les femmes ont acquis d'indépendants, droit de vote, droit d'avoir un compte en banque, même si c'est assez tard. Euh... Tu vois, c'est continue cette notion d'émancipation de la femme dans ton quotidien à toi. Parce que du coup, c'est vraiment à chaque femme de faire ça maintenant. Et évidemment, c'est pareil de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est à chaque homme de s'émanciper de cette notion de « je pompe les femmes pour... Euh... » Pour s'émanciper le premier ne s'en est jamais remis ouais mais tu vois tu joues euh, là tu joues la carte c'est limite tu veux me faire pleurer avec tes violons quoi ouais, c'est le truc c'est que c'est la jouissance de tes désirs derrière voilà la clé ouais, voilà c'est bon en fait c'est que lorsque tu poses une décision c'est censé te mettre d'être être, un, un heureux événement tu vois c'est parce que c'est un, un choix une décision c'est un besoin que tu as donc pourquoi toi tu te, tu, tu te poses, tu te mets à la place de la personne en disant « ah oh mais le pauvre il va souffrir » mais il va s'en remettre. Il va s'en remettre comme tout le monde. C'est pas à toi de t'occuper des besoins, c'est pas à toi d'être la maman. Tout le monde arrête d'être la vache à lait, ce que je disais tout à l'heure. Dans un couple, il y a, y a des choses que tu vas euh, pouvoir nourrir il y a un jeu de relation de euh, tu me donnes ça je te donne ça et on fait un échange il y a des choses ça va pas être possible donc défusionne arrête d'être cette maman qui nourrit au sein le monde entier t'es pas la terre t'es pas terre mère t'es pas Gaïa si tu veux t'es Ophélie t'as des oui certes t'es une femme mais c'est pas parce que t'es une femme que tu dois automatiquement t'occuper de tout le monde donc du coup, relationne, ok de relationner. Mais euh, nourris pas la personne. Nourris pas à outrance la personne. Il y a vraiment une notion de culpabilité. C'est tu, tu, comme si tu étais coupable d'avoir des besoins et des désirs et de jouir de tes besoins et de tes désirs. Arrête. Tes désirs sont ok. Arrête d'avoir honte de tes désirs, de tes besoins. Arrête d'avoir honte de ce qui te met en mouvement. Pour aller dans une, ré... dans une réduction particulière, dans une direction particulière. Et avec ça, j'étais à peu près tout dit, Ophélie. Donc, inutile de te faire none, évidemment. Relationne, mais accepte de relationner à partir de ton individualité et donc de tes spécificités en tant qu'individu. Est-ce qu'on est bon comme ça Je pense que oui. Ok. Donc évidemment, si tu veux en savoir plus, euh, et ben, viens à l'atelier harmoniser sa vie. Là, je pourrais vraiment aller beaucoup plus en profondeur. Pareil pour toi, Lali, pareil pour toi, euh, Guillaume. Euh, je pourrais aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en profondeur à ce moment-là. Ok je crois qu'on est bon pour ce soir ouais on va être bon donc dimanche 29 euh, de 19h30 à 20h30 atelier collectif chirurgie informationnelle euh, ça coûte 20 euros soit dit temps passant. le lundi 30, le mardi 31 mai à 19h à 19h30, atelier harmoniser sa vie. Ça coûte 51 euros. Euh... En juin, les dates de juin pour la formation communiquée avec la structure inconsciente, c'est le 6, le, les, lundis 6 et les, et les lundis 6 et 20 mai. Donc de 19h à 22h. Et ensuite, dernier atelier euh, dont je vais parler aujourd'hui, c'est le stage en forêt jeu d'évolution jeu Qui se tiendra dans la forêt de l'Escandorgue Au nord de Montpellier Le 21, 22 et 23 juillet Ça coûte d'ailleurs 304 euros de mémoire euh, Et l'hébergement coûte 16 ou 19 euros La nuit Donc voilà Tout ceci étant dit Je vous souhaite une, une bonne soirée Merci d'avoir, euh, merci à Ophélie, Lali, Guillaume, Axel, Pascal euh, pour être là. Merci à toutes les personnes qui ont posé euh, les questions. Je vous souhaite une, une bonne soirée. Portez-vous bien. Euh, que dire d'autre Rien, en fait. Prenez soin de vous. Ouais. Prenez soin de vous. Tout simplement. Allez. Je souhaite une belle soirée. Salut.